Ce sketch internet comportait des plans manquants. Il a été complété par... POPCORN STUDIO oh. Tu verras, ils sont hyper sympas. Enfin, c'est une super soirée. Une super soirée de merde, oui Oui, bah, je peux pas savoir, moi. Ça va, ça. Attends, mais t'as un téléphone Appelle quelqu'un Mais, mais oui, c'est ce que je fais. Je... Tiens, dernier numéro, appelé. moi C'est pas moi qui ai la poule. Ah, les gars, ça... Putain mais vous êtes des grands malades, hier c'était mortel La piscine en feu pour le bon de minuit Le chat dans le fond pour ce qu'on avait la fonce d'âle Et puis ma tête les gars Je chauve Vous me l'avez rasé au taillé <rire> Bon allez je vous laisse les grands malades Je vais aller me doucher parce que je pue la gerve Et bon, c'est un autre, un autre Oui, ok. Euh, je sais <rire> Qui vous me faites chier Vous me faites chier Non mais on va crever toi t'appelles... j'y crois pas Ça vous a pas Je vous raccroche à la gueule Est-ce que ça, ça va avec Bon, je reprends l'autre, hein... Yo les potos, je suis chez moi, là on a fait des trucs bizarres avec la vidéo au boule Ta gueule Écoute Venez chez moi, on met ça Mais on a autre chose à foutre là Non mais sinon c'est pas grave Moi je vous rejoins Ok, tu peux nous géolocaliser Carrément Oui, tu connais pas l'application « de ton frendo friend hein » Mais bon je connais, je l'ai téléchargé Calculant plus que 6 minutes change. Ça ça ça ça ça... Euh, attends, j'ai un double appel, deux ans Mais ça... qu'est-ce que tu fais On s'en fout Allo Bah enfin vous me répondez. Je suis votre producteur, je vous ai sorti de la merde. J'ai cru en vous, vous êtes même pas capable de respecter des putains de délais. Oui oui, attends, on a très peu de temps en fait. Hier soir, on était chez Astris, c'était super sympa, il y avait Gérard, il était en forme, Gérard, il nous a fait marrer. Et là du coup par contre, on est enfermé dans un garage. Oui, il y a une bombe qui va péter, on est attaché, il faut que tu nous sortes de là. Déjà, arrêtez de me gueuler dans les oreilles avec vos histoires incongrues. C'est moi qui gueule, bande d'incompétents prépubères. Vous deviez me sortir une vidéo hier et je l'attends encore. Je vais vous chercher par la peau du cul, je vous préviens, ça va barder. Vous allez finir comme le boucher qui prenait les photos au département. Le boucher ne prend pas de photos. Si, des photos de son chibre dans le poulet. <rire> <rire> Préparez vos culs. Ça charge Ça charge Calcul en cours. Calcul en cours. Vous êtes géolocalisé, j'arrive. Ah bah c'est génial Ah bon ah. Non mais vous n'avez pas honte Qu'est-ce que vous foutez là Non, fermez-la, je veux pas le savoir. Pourquoi je vous soutiens sans déconner Vous êtes soit bourré, soit absent. Bon, c'est quoi Puisque vous me considérez comme de la merde, je vous laisse crever comme tel. Hein Allô Plus qu'une minute Tout ça, c'est de ta faute Application chargée. Pour chercher vos amis, validez l'action. Vos amis, ...sont en danger de mort imminente. Alors oui, je suis végétarien, alors tout est de ma faute, c'est ça Et comment ah tu fais Chacun son style de Depuis le début, tu pouvais te Oui, depuis... Euh, je sais pas, je... Mais détache-moi bordel, 15 secondes Voulez-vous les aider ou les achever Vite, vite, vite Vite, dépêche-toi Oups. Ah Just do it, make your make your dreams untrue That's you that's can, you What comes to do?